Parce qu'elle n'a pas réussi au village, il est bien la fin de tout le monde. Tu si ne connais que l'échec, il était la fin de sa famille. Soyons tout court, l'international. Écoutez. Ancien n'a pas réussi au quartier. Il est bien la fin de tout le monde. Page de tout le village. Page de tout le village. Page de tout village. Page village. village. village. village. Les téléphones auront au des voisins. Quelle image ne reste pas mourir L'émotion est dans l'air Car l'enfant réussit dans sa vie Il la l'enfant de papa Tu ne connais que l'échec Il était la l'enfant de sa maman Dans mon cas tu as, on pouvait compter sur tout le monde Sauf sur moi et. Dans mon village on avait misé sur tout le monde Sauf du moins À la maison n'est pas la sur tout ma frère Sauve-tu moi Chanda On table les mains on table les mains on tape les mains On table les mains Au rythme Au rythme Au rythme S'il vous plaît Nous sommes en train de rendre hommage du cap qui vient Tappons les mains On tape les mains s'il vous plaît On tape, les mains, on tape. On tape. They declare, then they rejoice, Aujourd'hui, je suis devenu la lumière de la famille. Aujourd'hui, je suis l'étoile de mon village. Donc que j'ai envoyé tous mes frères au bout. C'est moi qui achète le terrain et construis la maison familiale. La pierre qu'on rejetait les bâtisseurs. Elle est devenue la plus précieuse de l'arbre. Et le corps, Manga Chasco. C'est pas mieux. Oh. Sima, oh, oh, est -ce le pan. Comme ça, aujourd'hui ça, le pan. Comme ça, le pan. Comme ça, le pan. Comme ça, le pan. Comme ça, ma pan. Comme ça, le pan. Comme ça, le le pan. le pan. On t'a jamais je aujourd'hui je prie aujourd'hui Est-ce qu'on peut don't applaudir pour cette...